Bonjour, dans le cadre des tutos rapides de gestion d'Advisem, aujourd'hui, nous allons savoir élaborer, une bonne fois pour toutes, les tableaux d'amortissement d'emprunt. Nous allons voir tout d'abord les mécanismes des emprunts. Premièrement, on souscrit un emprunt, c'est-à-dire qu'on va avoir une entrée sur le compte bancaire du montant du capital emprunté auprès d'un organisme financé ou d'un tiers. Par la suite, chronologiquement, on va rembourser l'emprunt, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sorties de trésorerie du montant de l'échéance à chaque période, qui peut être le mois, le trimestre, l'année, etc. Au bout du compte, on aura remboursé le capital initial emprunté et on aura payé des intérêts, des frais financiers sur le capital restant dû à chaque fois. Regardons maintenant quel est le contenu de chaque échéance. Chaque échéance comprend deux parties. Une partie qui va réduire le capital initial emprunté, ça s'appelle l'amortissement du capital. Et une autre partie qui consiste à payer des intérêts qui sont calculés à chaque fois sur le capital restant dû. Ces intérêts constituent des charges financières. L'échéance qui correspond à la sortie de banque sera égale à la somme des deux, amortissement du capital plus intérêt plus éventuellement assurance d'essai invalidité s'il si y a lieu. Nous allons voir tout d'abord les emprunts à amortissement constant. Attention, ne pas les confondre avec les emprunts à annuité constante que nous verrons juste après. Dans l'emprunt à amortissement constant, comme son nom l'indique, c'est l'amortissement, autrement dit la réduction du capital à chaque échéance, qui va être constant. La part d'intérêt, qui, qui est calculée toujours sur le capital restant dû diminue puisque vous restez devoir de moins en moins de capital au fur et à mesure des remboursements. En conséquence, l'échéance, l'annuité, la mensualité ou la trimestrialité ou une autre périodicité seront dégressives. Dans les emprunts à amortissement constant, la part d'amortissement est identique à chaque échéance, la part d'intérêt diminue à chaque échéance et l'échéance sortie de trésorerie est par conséquent décroissante. Voyons maintenant les emprunts à annuité constante. C'est le type d'emprunt le plus répandu, car il se prête bien au prélèvement automatique puisque la sortie de trésorerie est identique à chaque période. Et ensuite, il rémunère plus favorablement le prêteur. Dans les emprunts à annuité constante, ce, ce n'est plus l'amortissement qui est constant, mais c'est l'échéance qui est constante. Comme on sait par ailleurs que les intérêts sont calculés sur le capital restant dû, diminuent à chaque échéance. Fort logiquement, c'est la part d'amortissement, réduction du capital, qui augmente à chaque échéance, pour que l'échéance soit constante. Dans les emprunts à annuité constante, l'échéance sortie de trésorerie est constante, la part d'amortissement augmente à chaque échéance, et la part d'intérêt, comme dans tous les emprunts, diminue à chaque échéance. Nous allons prendre un exemple pour illustrer ce que nous venons de voir. Nous allons élaborer un tableau d'amortissement d'un emprunt à amortissement constant, en prenant l'exemple d'une un, souscription d'emprunt de 100 000 euros sur 5 ans à un taux d'intérêt de 3% par an et à amortissement constant. Nous savons donc que l'amortissement annuel sera le même sur chacune des annuités. Autrement dit, pour calculer l'amortissement du capital, dans ce cas présent, je vais prendre les 100 000 euros de capital emprunté, je divise par 5 et je trouve 20 000 euros par an. Je peux donc remplir le tableau avec les 20 000 euros par an d'amortissement, autrement dit de réduction du capital initial emprunté, ce qui donne bien, au bout des 5 ans, nous aurons remboursé 100 000 euros de capital, en capital. Les intérêts de 3% sont calculés sur le capital restant dû. Dans la première année, au début de la première année, on doit 100 000 euros. Donc 100 000 euros multiplié par 3% donne 3 000 euros. Et au début de la deuxième année, je ne dois plus que 100 000 moins 20 000 euros, puisque uniquement la partie amortissement réduit le capital initial emprunté, dont les 3 seront calculés sur le capital restant dû, soit 80 000 euros au début de la deuxième année. Et ainsi de suite jusqu'à la cinquième année. On voit que dans tous les cas, l'annuité sera égale, l'échéance sera égale aux intérêts plus l'amortissement du capital. Ici, nous aurons 23 000, 22 400, 21 800, 22 200 et 20 600 pour chacune des années de remboursement. On voit que les échéances diminuent de 600 euros par an. Elles sont effectivement en progression arithmétique de raison moins AI, soit l'amortissement multiplié par le taux d'intérêt, 20 000 euros multiplié par 3%. En comptabilité, les intérêts constituent des charges financières déductibles du résultat. Et l'amortissement du capital n'est pas une charge, mais une, une diminution de la dette que vous avez contractée vis-à-vis -vis de votre prêteur. Il sera débité au compte emprunt pour le diminuer et non pas comptabilisé en charge financière. Le capital restendu à la fin de l'année figurera au bilan dans les dettes d'emprunt pour le capital restendu après la dernière échéance de l'année. Prenons l'exemple maintenant du même emprunt, 100 000 euros sur 5 ans à 3% par an, mais qui va être maintenant à annuité constante. Il faut commencer par appliquer une formule qui fait appel à l'actualisation et aux intérêts composés, qui va nous permettre de déterminer quelle est l'annuité constante. L'annuité constante va être calculée de la manière suivante, on va prendre le capital emprunté, le montant de l'emprunt, on va multiplier par le taux d'intérêt au numérateur, ici en l'occurrence 100 000 par 3%, et au dénominateur, on va diviser par 1, moins 1 plus le taux, élevé à la puissance négative du nombre d'années. Donc ici, 1, moins 1,03, puissance moins 5. Et on trouve un montant de 21 836 euros, qui sera identique chaque année, puisque nous sommes dans un emprunt à annuité constante. Donc ce que l'on sait, c'est que pendant les 5 ans, chaque année, on paiera 21 836 euros d'échéance totale, qui comprend les deux parties, amortissement et Intérêt. Comment va-t-on faire pour calculer le montant d'amortissement Mais c'est simple. On sait qu'on a 21 836 euros à payer en totalité chaque année. On sait que le taux d'intérêt, l'intérêt calculé euh, sur le capital restant dû. Et du pourcentage de taux d'intérêt appliqué au capital restant dû. Donc, ici, pour la première année, on doit 100 000 euros multiplié par 3 000 euros. Et la par amortissement sera calculée par différence entre l'annuité que l'on connaît totale de 21 836 et l'intérêt qu'on a payé de 3 000 euros. Ici, ce qui va réduire le capital initial emprunté à chaque fois, c'est uniquement la partie amortissement 18 836 la première année. Par conséquent, le capital restant dû au début de la deuxième année sera de 100 000 euros moins 18 836 euros, puisqu'on rappelle que seule la partie amortissement du capital réduit le capital initial emprunté, réduit la dette d'emprunt. Et ainsi de suite, on va appliquer à chaque fois le taux d'intérêt sur le capital restant dû et pour calculer la part amortissement, faire la différence entre l'annuité et l'intérêt. Voilà. L'amortissement annuel, comme on vient de le voir, est égal à l'annuité moins les intérêts. Les amortissements, on peut remarquer que les amortissements augmentent de 3% par an puisqu'ils sont effectivement en progression géométrique de raison 1 plus i, ici 1,03. Si la périodicité est différente de l'année, si par exemple vous remboursez par trimestre ou par mois, il faut calculer dans un premier temps le taux proportionnel au taux annuel, ici par exemple 3%, si vous remboursiez par mois, il faut faire 3% divisé par 12, et refaire le calcul avec la formule pour pouvoir calculer la mensualité constante. Ici en l'occurrence, si on voulait un remboursement sur 60 mois au lieu de 5 ans, on aurait une mensualité de 100 000 euros multipliée par 0,025 qui correspond à un douzième de 3% divisé par 1 moins 1,0025 à la puissance moins 60, puisqu'il y a 60 périodes, 60 mois, et ça donnerait un remboursement mensuel identique sur 60 mois, une sortie de trésorerie mensuelle de 1797 euros. Et le principe serait exactement le même pour élaborer un tableau d'amortissement de l'emprunt, sauf qu'il aurait là 60 lignes. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné un des tutos rapidos de gestion d'Advisem et vous dis à une prochaine fois pour des explications sur des notions de gestion d'entreprise. À bientôt